Ouais, c'est vrai. Père, c'est moi, Maika. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Je suis devenu youtubeur, bot. <rire> Père, c'est moi, Maika. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Je suis devenu youtubeur, beauté. Pas... Pardon. <rire> Mais... <rire> que je prends une voix féminine. Bonjour. Bonjour mes petits quelques Aujourd'hui, on s'en retrouve. Je un live make-up. La voix. La voix. On a cru Marc Simpson. Je suis mort. <rire>